Bonjour à toi chers spectateurs. Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux de Benjamin Massoubre et Amandine Frédon J'avoue que à la base, je me demandais réellement quel était ce projet parce que voilà, depuis quelques années, on a eu les aventures du petit Nicolas sur grand écran mis en scène de manière live avec des vrais acteurs. J'ai jamais été très fan de l'idée et je trouve encore l'idée un peu bizarre aujourd'hui. Mais donc du coup je me suis demandé si ce passage à l'animation du personnage, qui semblait purement logique, avait une utilité finalement après tout ça. Le résumé pour faire simple, dans les années 50 à Paris, René Goscinny et Jean-Jacques Sampé ont décidé ensemble de mettre en scène un personnage sur le papier. Ainsi est né le petit Nicolas, et ainsi va en grandir un héros mythique de la BD. Et ben, disons-le clairement, ça a plus qu'une utilité. C'est une nécessité, je pense, que de voir à quel point ce film est particulièrement bon. C'est un excellent film d'animation. Un film très inventif, très créatif, particulièrement joyeux et entraînant. C'est le genre de moment de cinéma devant lequel on est complètement happé et fasciné dès les premières minutes et où on se dit, ça n'est pas que un film pour enfants. Parce que c'était ma crainte, réellement. J'avais très très peur que ce film soit vraiment un film qui soit très orienté pour les plus jeunes, voire les très jeunes. Ça n'est jamais le cas. C'est un film d'une très grande inventivité, par moments d'une complexité très adulte, sans que pour autant ça soit inaccessible pour les enfants. C'est un film qui parvient à être à la fois l'aventure du petit Nicolas dans les BD et dans la vie. Et c'est là pour moi la plus grande réussite du travail de massou Frédon. Ça n'est pas uniquement un film qui nous montre des aventures du petit Nicolas. C'est un film qui parle du petit Nicolas, de sa création, de comment il est arrivé sur le papier, de comment deux hommes se sont rencontrés, se sont dit à ce moment-là, on va faire ce personnage. Qui étaient ces deux hommes C'est génial en fait, c'est une super idée parce qu'on est à mi-chemin entre plein de trucs. On est à mi-chemin entre le film d'animation classique, puis d'un seul coup on va virer vers le quasi-biopic sur Sampé et sur Goscinny. Enfin, c'est un film qui est tellement généreux dans ce qu'il cherche à nous apporter, à nous offrir, qu'on ne peut que le remercier à la fin, tellement il nous a fait voyager et tellement il nous a fait redécouvrir à la fois un personnage, mais aussi deux grands hommes de la BD française et belge. La bande dessinée a donné lieu à un peu de tout au sein du cinéma français, oscillant entre propositions avec de vrais acteurs, parfois audacieuses, et instants de magie d'animation parvenant à donner une nouvelle perspective de lecture à des personnages figés qui prenaient ainsi vie sur une toile de cinéma. Amandine Fredon et Benjamin Massoubre nous embarquent dans un voyage unique en son genre, un film d'animation se construisant comme une délicate mise en scène des aventures de ce personnage, mais également comme une compréhension profonde de ces deux auteurs et de leur vie, donnant lieu à un brillant exercice de style qui sonne aussi comme un vibrant hommage à ces deux grands hommes. En termes d'écriture, le personnage du petit Nicolas a été créé donc, par Goscinny et Sampé. je le rappelle c'est toujours bien, le scénario a été écrit par Michel Fessler, Benjamin Massoubre et Anne Goscinny. Oui oui, Anne Goscinny. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a une grande sensibilité et une grande créativité dans l'idée de vouloir mêler la vraie vie de Goscinny et Sampé et de vouloir juxtaposer avec cela les aventures du petit Nicolas. Ce qui est intéressant en fait, c'est que cette écriture elle est très loin d'être linéaire et elle arrive à coupler deux choses que j'aime beaucoup. La première partie, c'est d'avoir un fil rouge, un fil rouge très créatif qui est donc Sampé et Goscinny qui vont inventer le petit Nicolas et comprendre pourquoi et comment ils l'ont inventé. Et surtout, comment leur parcours personnel les a amenés un jour à se dire « Ensemble, on peut réussir à se faire ce personnage. » Cette partie-là est vraiment le fil rouge en fait, de toute la narration et de toute l'écriture. Et derrière, ce qui vient se greffer, c'est des petites aventures du petit Nicolas. Et ces petites aventures, elles ne sont jamais uniquement là pour nous divertir elles ont toujours une forme de symbolique par rapport à ce que Sanpé et Goscinny ont connu à ce moment-là, ou se sont rappelés, ou se sont dit que ce serait sympa de le greffer, pour réussir à donner à ce personnage quelque chose de très universel. Donc finalement, on pourrait presque dire que ce scénario est hyper introspectif, parce qu'à aucun moment il ne se considère uniquement comme l'aventure d'un petit garçon et de ses potes, mais plus généralement comme deux auteurs qu'on va mettre en scène en train de mettre en scène un personnage. Oui, c'est un peu tarabiscoté. Je sais qu'on est encore sur un film d'animation, mais je trouve ça génial parce que à aucun moment du coup, les trois scénaristes ne se sont dit ou ne se sont simplement enfermés dans une direction, celle de vouloir raconter des petites aventures du petit Nicolas. Ils se sont dit, il faut un truc de plus. Et c'est ce geste que j'ai réellement envie de saluer dans l'écriture parce qu'il est tellement pur et tellement beau que non seulement il rend hommage à Goscinny et paix mais il rend hommage également au petit Nicolas. Massoubre, Fessler et Goscinny jouent avec ces personnages, ne se limitent jamais simplement à la construction d'un récit centré uniquement sur les aventures du petit Nicolas ou uniquement tourné autour de la relation entre Sampé et Goscinny, mais donnant ainsi lieu à ce mélange des genres surprenants. On se sent du coup profondément impacté par cette aventure, encore plus que si l'on avait simplement rencontré les hommes derrière ce petit héros, ou simplement eu le droit à quelques petits récits de ce personnage, permettant ainsi de joliment mettre en perspective ce voyage envoûtant et délicieux en compagnie de deux grands hommes de la BD. En termes de mise en scène, Benjamin Massoubre et Amandine Fredon parviennent à, à concevoir un film qui visuellement est purement et simplement beau. Certes, il y a la partie qu'on qu pourra facilement tout de suite mettre dans une case. Oui, visuellement, c'est un film qui rend purement hommage au travail de Goscinny et Sampé. Visuellement, c'est ça. On est dans les mêmes traits, le même travail du personnage, le même jeu des couleurs, le côté très simple finalement de cette animation. Mais, et alors là, je tiens tout de suite à le préciser, ça n'est jamais un film qui se repose sur les lauriers de Goscinny et Sampé graphiquement. C'est un film qui a des idées à la seconde qui trouve des petits éléments pour rendre l'ensemble ludique. C'est un truc tout bête, mais en gros, lorsque Goscinny et Sampé dans le film, vont dessiner tout le décor, le décor s'anime réellement devant nous. Ce n'est pas uniquement un décor qui va se poser, c'est un décor qui va tout doucement avoir des petits traits. Et d'un seul coup, ces petits traits vont donner lieu à un son. Un son qui, par exemple, lorsqu'il va faire le toit d'une maison, va tout de suite être les bruits de briques, qui vont s'embriquer les unes sur les autres. Et puis, dès qu'il va y avoir une clôture, on va avoir un petit peu de bruit de fer. Et puis, dès qu'il va y avoir de l'herbe, on va l'avoir comme une sensation de main qui passe dans l'herbe. C'est que des petites idées comme ça, mais qui animent un ensemble qui, du coup, devient hyper rafraîchissant pour le spectateur. On se sent dans ce décor. On n'est pas uniquement en train de regarder un dessin animé, on est avec ce petit personnage. Et ça peut sembler bête, la manière avec laquelle je vous le raconte, mais encore une fois, il faut réussir à se dire qu'on est dans un film où dans un premier temps on nous pose deux hommes en train de créer un personnage et qu'au milieu de ça, on va nous rajouter des petites histoires. Et le fait qu'en plus, on soit dans un décor qui soit légèrement ben, de la couleur d'une page sur laquelle on va poser de la couleur et des traits de dessin, et qu'au milieu de ça, il y ait comme des petites touches d'encre qui se poseraient et qui animerait finalement ce décor, ça rend le tout absolument magnifique. Ça faisait longtemps que je pas vu un film d'animation qui pourrait sembler simple, et qui ne l'est absolument jamais. Massoube et Fredon nous emporte dans un univers foisonnant de détails, ne sonnant jamais simplement comme la transposition du style des deux auteurs sur grand écran, mais donnant plus la sensation qu'il s'agit d'un exercice de style unique et assez fou dans son genre, comme évoqué avant. Ode à l'imagination et à la compréhension d'un univers et de ses pères fondateurs, ce mouvement de mise en scène est tout simplement magnifique. Il s'agit non seulement pour moi d'un coup de cœur, mais également d'un film que je trouve plus créatif que jamais dans le genre de l'animation, une proposition graphique et narrative unique en son genre qui m'a totalement séduite. En termes de doublage, tous les acteurs sont bons. Ceux qui jouent les enfants, ils sont parfaits. Ceux qui jouent les parents, ils sont parfaits. On retient surtout bien évidemment les deux gros acteurs qui viennent doubler les personnages de Sampe et Goscinny, qui sont respectivement Laurent Lafitte et Alain Chabat. Les deux sont excellents. Vraiment, ils arrivent à très très bien poser leur personnage et surtout, ils arrivent à se faire oublier derrière leur personnage. Chose qui parfois peut être très compliquée, surtout quand tu t'appelles Laurent Lafitte et Alain Chabat et que la voix que tu as, elle est hyper charismatique et caractéristique. Les deux arrivent complètement à se faire oublier. Mais il y en a un que j'ai un peu plus envie de retenir que les autres, parce qu'il a une toute petite voix fluette. Il est délicat et joyeux comme tout. Et il porte quasi l'entièreté du film sur ses épaules. Si Chabat et Lafitte s'en sortent bien... Le jeune Simon Fallu est tout simplement brillant en Nicolas, le jeune garçon apportant une énergie et un peps évident à ce petit héros qui n'en devient que plus vivant par son timbre. Au bout du compte, le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux C'est une perle d'animation à la française. C'est beau, c'est doux, c'est délicat, c'est extrêmement bien écrit. Et au-delà d'être très bien écrit, c'est surtout très ludique dans son écriture. Ça n'est jamais un film d'animation qui voudrait être dans une petite case et se limiter simplement à... Les aventures du petit Nicolas. Je sais que j'ai beaucoup répété ça, mais pour moi, ça semble nécessaire de rappeler que c'est ça. C'est un film qui parle de San P. Goscinny. C'est un film qui parle d'une rencontre. C'est un film qui arrive très bien à évoquer ça par le biais d'un graphisme absolument magnifique et de deux acteurs qui s'imbriquent tellement bien dans leur personnage que du coup, le troisième, plus jeune, qui se greffe au milieu, n'en ressort que de plus belle. Quoi, ouais, le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux de Benjamin Massoubre et Amandine Frenon, si vous avez l'occasion de le voir en salle, en famille ou seul, vraiment, allez-y. Vous n'allez pas le regretter une seule seconde. A plus